Hey, perfections! Halloween est fini Oh non J'espère que vous êtes bien éclatés. Quant à moi, je suis en plein déménagement, comme ça peut se voir. En plus, euh, j'ai commencé une thèse dans mon domaine et mon ordinateur a enfin fini par me lâcher. Évidemment, ça fait deux ans qu'il n'est pas fiable. Donc j'ai perdu une bonne partie de mes vidéos. Je vais essayer d'en récupérer quelques-unes en essayant de récupérer par le disque dur. Enfin, je vais faire du schmilblick. Pour récupérer certaines de mes vidéos pour pouvoir les poster. Mais du coup, n'ayant plus de temps, plus de logiciel de montage, euh, je vais avoir peut-être un petit peu de mal à vous poster des vidéos régulièrement. Cela dit, je vais tenter de vous en faire le plus rapidement possible lorsque j'aurai déménagé, lorsque j'aurai acheté un ordi. Sur ce, on se voit très très vite, j'espère. Vous pouvez me retrouver toujours sur Instagram, j'ai changé de pseudo, c'est InstaGotTalent. Puisque tout simplement je regardais La France a un incroyable talent et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Euh... Sur lequel en fait, vu que je n'ai plus le temps de faire de make-up, je partage les vôtres pour vraiment faire connaître des artistes qui le méritent et qui sont vraiment incroyables. Donc évidemment, Perfection Imparfaite continue d'exister. Je continuerai d'être présente sur les réseaux sociaux, mais je ne pourrai pas vous poster autant de vidéos que j'avais l'habitude d'en faire. De fait, du manque de temps et du manque de moyens. On se voit très vite, bye